de laisser la parole à, à Thierry euh, Stettler qui interviendra pour, euh, pour, euh, pour la CGT, à la fois pour euh, le secteur fédéral et pour les quatre euh, syndicats euh, de cheminots euh, de Lyon. Pour euh, la présentation euh, donc de notre euh, projet euh, CGT, qu'on a appelé euh, de manière très originale Ensemble pour le faire dans Lyon. Ensemble pour le faire euh, qui est le projet qu'on avait travaillé euh, travailler en 2018 au moment euh, du rapport euh, Spinetta, c'était euh, notre contre-rapport et qui visait à une autre réforme euh, que celle de 2018, baptisée pacte ferroviaire, qui euh, cassait, mettait fin euh, aux, statues, aux embauches au statut au 1er janvier 2020 et qui euh, généralisait la concurrence dans euh, le transport euh, ferroviaire. Un projet euh, travaillé évidemment avec euh, les militants euh, de euh, la CGT, mais aussi avec, euh, là aussi créé en 2018, le comité de vigilance euh, citoyenne pour la défense du service public ferroviaire, qui rassemble euh, des, euh, des citoyens, des partis euh, politiques, euh, le parti communiste, des militants euh, euh, FI, des militants euh, d'autres organisations euh, euh, syndicales, je pense de la FSU, et qui ne demande évidemment qu'à s'élargir encore. Un collectif que nous avions créé pour défendre les guichets de Joigny, de La Roche. Il y avait Saint Flo et, et également certaines de ces organisations avaient été reculées de quelques mois. Euh, on, on espère en tout cas y avoir contribué on veut en tout cas, en tout cas y croire. Donc voilà, présentation d'un projet aujourd'hui à, à affiner à faire vivre, à partager et qui doit faire l'objet évidemment d'échanges des échanges on en a déjà eu autour de ce projet le 5 mars dernier nombreuses et nombreux d'entre vous étaient là au moment de la signature de la convention pour les trains hydrogène, où nous avons remis à la fois au ministre des transports, en tout cas au directeur de cabinet à la fois euh, du ministre des transports, de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, de la SNCF et, euh, et, euh, et du préfet. Une bataille qui s'inscrit aussi plus largement euh, dans euh, la bataille des services publics de la CGT, dans une période où on en a évidemment euh, plus que besoin. Je pense aux camarades de l'énergie qui se mobilisent depuis euh, des mois contre le projet Hercule et puis euh, ça semble assez naturel de le dire, mais pour l'hôpital Public qui est au cœur, euh, évidemment, euh, à la fois des besoins de société. C'est très éclairant depuis euh, maintenant. Euh, plus Le transport euh, plus, est euh, un enjeu incontournable. Incontournable dans les besoins de déplacement, que ce soit dans les personnes et des, ou des marchandises, que sur les enjeux, les enjeux environnementaux. Notre département dispose en la matière d'atouts importants. C'est le cas pour ce qui est du fluvial, bien sûr, de la route, bien évidemment, mais aussi du fer. Notre département rural, agricole et boisé est aussi un département industriel. Son activité économique est diverse et variée se retrouve dans cette double caractéristique et le, fer, et le ferroviaire y joue un rôle ayant gamin. Et c'est le sens de notre combat quotidien, nous cheminons, CGT, un avenir important. Un avenir important pour que l'intérêt général de l'humain et de la planète Prime sur la recherche, sur le profit rapide et maximable. C'est tout ce que nous dénonçons depuis des années. Mais au-delà! De dénoncer la force de la CGT, c'est s'appuyer sur l'expertise professionnelle de celles et ceux qui produisent, et en ce qui nous concerne, celles et ceux qui produisent le service public ferroviaire dans notre pays. Les cheminots, les cheminotes, depuis des années, nous portons et défendons des solutions alternatives tant au niveau national que local. Ce que nous dénoncions dans la réforme du ferroviaire de 2018 se concrétise aujourd'hui. D'un social, baisse de l'offre des services, fermeture de lignes, sous-investissement et manque de financement. Ce qui nous avait conduit à un contre-rapport à celui de Spinetta, ensemble pour le refaire. Ce projet, il fixe d'abord une ambition, celle de porter la part modale du ferroviaire, tant que voyageurs marchandises, à 25%. Le secteur de transport est en France le plus gros contributeur aux émissions de gaz à effet de serre, avec 29% au total, en hausse de 6% par rapport en 2015, devant l'industrie 26%, l'agriculture 19% et l'énergie 11%. Il émet 130 millions de tonnes d'équivalent CO2, dont 94,4% sont directement imputables au transport routier. Celle-ci a cru de 39% entre 1990 et 2015. Non seulement la libéralisation du fret ferroviaire et l'ouverture à la concurrence en 2003 pour le trafic international et 2007 pour le trafic intérieur n'ont pas amélioré la situation du fret ferroviaire. Contrairement à ce qui a été promis. Pas une tonne transférée de la route vers le rail, mais l'ont aggravé et en accélérant le déclin de ce mode. Après dix ans d'expertise, le résultat est catastrophique. Jamais le rail n'a eu si peu transporté de marchandises en France. Moins de 10% de parts modales aujourd'hui. Toutes les entreprises ferroviaires perdent de l'argent. Certains ont jeté l'éponge. Veolia Cargo, combi West. D'autres sont en difficulté. Le Cargo Rail, Filiage de la Dutch Bank a supprimé 300 emplois récemment. Les entreprises privées sont donc confrontées aux mêmes. Excusez-moi. Ouais. Sont confrontées aux mêmes difficultés que l'entreprise publique et ne font pas mieux. Pour ce qui est du transport voyageur, nous proposons de renforcer la part du ferroviaire sur les terrains grandes lignes et les TER pour un développement juste et harmonieux des territoires tout court. Tout en conservant l'objectif minimum de 25% de la part modale d'ici 2050. La péréquation entre les activités permettant d'améliorer et de développer le service public ferroviaire SNCF afin de répondre aux besoins de déplacement de la population. La complémentarité inhérente au train se manifeste dans la production d'une offre de déplacement cohérente et attractive. Et cela pour l'opérateur doit pouvoir s'appuyer sur un réseau bilan maillé pour proposer des dessertes proches et adaptés aux besoins des usagers en garantissant des interconnexions et correspondances nécessaires. Cette utilisation des moyens humains, matériels comme finalité de transport, plus tout, plus en toute sécurité, qui font notre projet de développement, un projet qui redonnerait de la vigueur à l'industrie ferroviaire et donc à l'emploi. Car pour développer le fret, par exemple, il faut construire des trains. Rappelons que cela représente 14 000 salariés dans l'ingénierie, la production et l'entretien. Dans, le, dans le département, les ateliers de Joigny, par exemple, au-delà de l'entretien, pourraient innover, inventer et fabriquer de nouvelles fraîches qui devraient intégrer l'implantation de services ferroviaires, ateliers matériels, EIV, unités de production de traction, certains centres d'administration téléphonique. De plus, nous proposons que les industries stratégiques ciblées dans le cadre de la politique de réutilisation fassent l'objet d'une volée dessert ferroviaire et aménagement du territoire. Le, dé le développement du e-commerce et le messagerie constituent un enjeu de taille pour la relance du fret ferroviaire et doit conclure à une modification des politiques publiques en matière de transport. En effet, le poids des enseignes cybermarchands comme Amazon, School, Snack, Darty, dont les volumes d'échanges font-elles des outils de stratégiques pour la, relève, la réordination des flux entre les différents modes de transport ouais. Là, Là aussi, sérieusement, elles existaient en partie avec les TGV, postaux par exemple. J'en viens maintenant au trafic voyageur. Le transfert des responsabilités de l'État à la SNCF, dans les régions et les TER, risque de mettre mal la constitution du réseau ferroviaire en, en multipliant les ruptures de lignes. On le déjà du 26 à Montreux, qui traduit à l'ouverture à la concurrence du réseau francien et la ligne R par la présence par la présidence de Valérie Pécresse. Sur les lignes normandes, à l'arrêt des dessertes bus qui ont remplacé les dessertes ferroviaires, l'offre ferroviaire doit être renforcée, les arrêts multipliés. C'est d'ailleurs un objectif du planche climat de Lyon. Pour réduire les conflits de circulation et de la ligne, un NACT peut rouler sur des trains tout type, TER, Grande Ligne, TGB. Un agent de guerre peut avoir sur sa journée de travail un temps partagé entre l'assistance au PMR en gare, l'accueil renseignement et la manœuvre pour les desserts froids. Les effectifs doivent permettre de couvrir nos revendications d'ouverture de guichets dans les gares. D'ouverture de gare, du premier au dernier train, et la présence de deux conducteurs, de deux contrôleurs. tant que l'Union départementale CGT de Lyon, et euh, en tant que cheminot moi-même euh, à la Roche-Migène, euh, j'ai conscience que tout ce qui a été dit euh, à l'instant, c'est quand même euh, plutôt très technique pour quelqu'un qui... Euh, qui, pas, qui ne baigne pas dans le monde ferroviaire, et même pour certains cheminots, puisqu'il y a une multitude de, de métiers quand même dans notre, dans notre belle entreprise. Hein. On a plus de 200 métiers dans, dans, dans la SNCF, avec chacun ses technicités. C'est un petit peu technique, mais c'est obligatoirement technique, puisque c'est des évolutions techniques, euh, des choses qui existaient et qu'on veut revoir naître, comme euh, l'utilisation du, du, du frais ferroviaire. J'ai personnellement, avec euh, d'autres, François, euh, Alain, Luc travaillait dans le, dans le triage de, de, de Bercy à la Roche-Migène, hein, Paris-Bercy. Euh, à chaque fois, on me, me l'a fait celle-là. Et c'est euh, à l'époque, il euh, y a encore le dernier dirigeant du fret ici présent que je viens de voir aussi. Euh, on faisait sur l'étoile de la Roche, si tu me diras si je me trompe, à 360 000 tonnes de fret à peu près, au dernier. Au dernier euh, on va dire, et, et le, le fret avait déjà beaucoup réduit et perdu de, de, de en, en masse. Et il euh, y a des possibilités de, de refaire du, du, fer, du fret ferroviaire il y a des possibilités de. de, de il, faut, il faut aussi ne pas détacher le fret du, du voyageur, puisque. Euh, on ne peut pas tenir une ligne uniquement avec du voyageur sinon elle est très déficitaire ce qui rapportait de l'argent dans le temps quand même hein. c'était le, le, le fret ce qui rapportait de l'argent c'était le fret il faut des lignes pas dédiées aux voyageurs il faut des lignes où, où, où circulent des trains de marchandises, des trains de voyageurs ça permet d'avoir euh, euh, un avantage plus complet pour l'aménagement le, pour le, du territoire et pas dédié des, comme des, des, des, des autoroutes où il n'y aurait que du train de voyageurs ça serait une connerie et en plus euh, ça permet d'irriguer de, de, le, le département en, en trafic ferroviaire. Hein. Euh, tous ceux qu'on qu connu, euh, et je pense qu'on devrait non, non seulement connaître euh, à minima ce qu'il y avait il y a quelques années, c'est-à-dire une vingtaine d'années, et avec les besoins euh, environnementaux actuels qui mettent en exergue ce qu'on qu propose, nous, depuis des années, hein. on était à l'époque un peu... Euh, on disait qu'on qu était un peu passéiste et qu'on voulait vivre de, de, au temps du, du, du ferroviaire, mais là c'est une nécessité, c'est une nécessité environnementale et une nécessité sociale et d'aménagement du territoire. Hein. On, on l'a dit hein, tout à l'heure Thierry l'a dit on est dans un département euh, rural et euh, pas mal désindustrialisé. Et euh, si on veut réindustrialiser le pays, il faudra euh, embrancher les, les, les, les usines pour qu'elles elles polluent moins, pour qu'elles soient alimentées en matières premières et qu'elles ressortent des produits finis euh, comme, euh, comme ça devrait être. Et euh, je pense que tous ceux qui circulent en voiture sur les routes de Lyon se sont aperçus du, du, du carnage actuel. Hein. Euh, on avait au moins 4 trains pas de bois par jour euh, qui circulaient sur, le, sur, les, sur les voies maintenant vous les voyez passer sur des camions avec des gyrophares de partout c'est des camions qui peuvent transporter jusqu'à 70 tonnes donc c'est un, un vrai carnage une euh, pour le, le, la route puisque les camions ne payent pas l'infrastructure sur laquelle ils utilisent sur laquelle ils roulent ils détruisent les routes avec des tonnages super, hyper importants puisqu'ils sont tous en convoi exceptionnel pour justement pouvoir massifier du transport alors que tout ça, ça pourrait être sur des wagons et ne pas se retrouver sur les routes avec ce que ça génère en coût sur la santé, sur la vie des gens, puisque c'est générateur d'accidents de la route, et ça, jamais personne n'inclut ce coût dans le, dans le, dans le coût du, du, du transport de, de marchandises routiers. On n'est pas pour le tout ferroviaire, les camions, il y a nécessité d'en avoir. Mais il y a aussi, quand c'est des transports de longue, de, de longue distance, une obligation qui devrait être faite en transport ferroviaire. Les camions, il y en aura toujours besoin. On a aussi besoin des bateaux On n'est pas exclusif On a parlé aussi du, du fluvial. Tous ces modes de transport sont complémentaires. Il faut de l'intermodalité et pas euh, uniquement du tout camion. C'est euh, euh, une excellente initiative. Évidemment, il y a eu la dernière qui reprend et qui poursuit le combat euh, pour développer le fret euh, dans le département, mais développer le transport ferré d'une manière générale. Et donc, euh, moi, je je veux surtout féliciter les cheminots de la CGT de, de cette initiative. Je voudrais insister particulièrement sur le, le rôle de, du, du réseau ferré de la roche migène hein, qui est extrêmement important dans le département, et j'habite là-bas donc je sais un peu de quoi, de quoi je parle, et toutes vos revendications sont à mettre en avant et doivent être satisfaites évidemment. Et je pense en particulier au rétablissement de deux choses. D'une part, la liaison entre la roche et Troyes, qui est d'une grande utilité, et pour le fret, mais aussi pour euh, le transport des usagers, et ensuite, le rétablissement de la liaison Ione-Méditerranée avec un arrêt à la Roche-Migène et à Sens, comme cela a existé jusqu'en 2011. Donc ça, c'est une bataille qu'il faut mener et que nous mènerons à Migène avec les syndicats CGT. Merci.